Go. Moi, je suis avec Johan. T'as quel âge Johan 15 ans. 15 ans Autant. Tiens, il va nous accompagner mmh. aussi là-bas. C'est la première fois que tu viens ici, alors ouais. Les amis, devinez où nous sommes. Je suis en train de faire découvrir à mon menteur où se situe l'hôtel Hilton. <rire> enfin, non, pas où se situe, mais où on se gare et, et à la petite passerelle là. Ah, c'est beau. T'as dit quoi C'est classe. Ouais, c'est cool. beau. C'est clair, c'est quand même beau. Je sais pas <rire> pourquoi. Bon <rire> Suis-moi, bienvenue chez moi. On <rire> va deux personnes. Oh, ou peut-être plus. Chez, <rire> en extérieur ou en intérieur Euh, extérieur, extérieur. Oh, Voilà. extérieur. Ouais. Super. Bien, je vais, je, vais, je vais vous Deux personnes Voilà. Mmh. Wow. Ah ouais Je vous laisse le temps Super bon, Et ensuite on s'occupera de vous si mes collègues Super merci, merci beaucoup hein à connaître mon prénom On passe pas inaperçu Elle nous a bien accueillis hein Voilà les happy hour On m'a toujours demandé c'était combien c'est le happy hour Ok, donc ici t'as les cocktails à 1500 Leurs cartes sont vraiment belles hein Une belle ville, là alors, comment ça marche? Est-ce que quand, dans les cocktails, il n'y a que ça pour C'est beau. Il y a la piscine juste derrière. Comment je vais la couleur? Super. Merci. Bon, bah, santé. Hein. Allez. Tchin tchin. Qu'est-ce qu'on a pris? C'est un wrap avec du poulet et de l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh, wow, des cookies! Je commence. Hum! Mmh. Hum! Voilà les amis, il actuellement 22h, je viens de prendre ma douche, le wrap était vachement bon, c'est nouveau, il y avait du poulet, il y avait de l'avocat, je ne sais pas s'ils y a encore au McDonald's, et les cookies, waouh, c'était vraiment excellent. Là je vais faire ma petite night routine, voilà la routine que je fais la nuit, bah ben ouais, c'est la traduction de night routine. Ah, là, dit, tu es fatigué. D'ailleurs, les cocktails étaient vachement bons au Hilton, En hein. revanche, le Happy Hour, il n'y avait pas sur toutes les boissons. Il y avait uniquement sur quelques cocktails et sur les bières. Donc, ça coûtait 1500, le cocktail. Il y avait euh, Margarita, il y avait du Morita et puis voilà je m'en souviens pas, en tout cas moi j'ai pris Margarita alors pour commencer ma routine j'applique toujours une lotion tonique donc euh, celle là qui est à base d'eau marine de romarin et de citron donc euh, les parfums sont juste incroyables en fait la lotion va permettre de préparer la peau pour accueillir les autres produits comme euh, le sérum et ma crème hydratante qui va venir après d'ailleurs si ça vous intéresse j'ai fait euh, un tiktok sur euh, bah, ma night routine plus complète avec le nettoyant visage etc donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou sur Instagram. Sur Instagram aussi, t'es déjà en ce moment. Je poste plein, plein de photos et de reels. Donc, euh, ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer la lotion tonique. En fait, euh, c'est de la marque Phytomère, pour ceux qui s'intéressent. Je vais utiliser euh, le sérum, mon sérum préféré de chez Phytomère. Celui à l'Oligo Force qui va permettre justement de venir pulper la peau. Voilà, il suffit juste de quelques gouttes en fait sur le visage. Hop là. Waouh! La texture de ce sérum est juste incroyable. Ça va venir adoucir votre peau. Ça va venir aussi corriger les imperfections de la peau, les taches, etc. C'est juste incroyable. Ça fait un petit moment que je suis en train de faire des night routines, que j'utilise des produits skincare, des, des crèmes hydratantes et tout. Ça fait à peu près euh, un an que je m'intéresse fortement à cette routine-là, prendre soin de soi. Et au delà, en fait, euh, des produits, c'est vraiment un moment où l'on passe avec soi-même. Et je trouve que c'est vachement important aujourd'hui bah, de se recentrer aussi sur soi, parce qu'on a tendance à s'oublier dans le monde. Dans dans lequel on vit, tout va très vite. Donc voilà, ce petit moment skincare, c'est un petit moment avec soi. Il n'y a pas d'âge aussi, je pense, pour commencer à prendre soin de son visage. Ensuite, j'utilise la crème hydratante, toujours de chez Phytomer. C'est l'Hydralte Nuit, donc en fait, c'est une crème de nuit. Elle est un peu plus épaisse qu'une crème de jour. Moi, j'aime bien l'appliquer comme un genre de masque que je laisse... Euh, que je laisse poser toute la nuit et vous allez voir qu'en fait cette crème-là ça permet vraiment d'hydrater en profondeur votre visage, votre peau d'avoir cet effet repulpé aussi, restructurant également voilà et en même temps vous pouvez profiter de faire un petit massage ça fait jamais de mal hum, voilà cette crème de nuit elle est juste onctueuse elle est incroyable en plus le parfum est vraiment doux parce que j'aime pas en fait euh, les crèmes avec un parfum trop fort parce que je suis, très, je suis allergique au parfum de synthèse donc du coup ça me fait éternuer celui-là C'est vraiment quelque chose de très naturel, de très frais, de très marin Et surtout on n'oublie pas aussi le cou de s'hydrater le cou et comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo là J'ai rencontré la délégation de marquise En fait c'est juste incroyable cette rencontre Ça s'est fait vraiment sur un coup de tête Parce que je crois que lorsque j'étais à l'Amérique Lorsque je faisais mes papiers J'avais discuté avec une dame Enfin je l'ai dit que, enfin, je sais pas si vous savez, si je l'ai déjà dit, mais mon rêve, mon rêve, c'est d'aller un jour aux marquises parce qu'en fait, je sais pas, euh, les marquises m'ont toujours euh, attiré de par euh, la culture, de par. Euh, J'ai envie de ressentir en fait le mana des marquises. <rire> je sais pas si vous me comprenez, en tout cas, ça m'attire énormément. Et donc, euh, je commençais à dire à tout le monde, ah, c'est mon rêve d'aller aux marquises, etc. Donc, du coup, cette dame m'a fait rencontrer euh, cette délégation des marquises qui sont venues en fait pour un match de volley-ball et ça a été juste incroyable. On a pu changer sur la vie de WAPO, parce qu'ils sont originaires de WAPO. Il y a Nukuriva, l'île principal, ensuite tu dois prendre un petit bateau pour aller jusqu'à WAPO. Et en plus le bateau, pareil, est pareil, wow, c'est waouh, c'est du sport. Et moi, j'aimerais bien un jour vivre cette aventure-là, et en tout cas, euh... voilà... Euh... Je dis à haute voix qu'un jour j'aimerais aller aux marquises. Donc j'espère que ce rêve va se réaliser. Mais en tout cas, euh, les personnes euh, que j'ai rencontrées sont super, super adorables, très accueillants et hyper gentilles. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo-là, merci énormément euh, pour ce partage-là et pour ce beau moment euh, d'échange et d'émotion. Ciao <rire> papa Bonjour Popo. Il y a derrière. C'est parti. Pressé, pressé comme un citron. Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc là je suis avec mon grand-père toute cette journée. Parce qu'on va en fait préparer le K5 qui aura lieu ce week-end. Et là, comme vous savez, je pense que vous êtes des habitués maintenant à force de me suivre. Je vous voyais pas bien. On va aller acheter les habits. Kassan, allez. bonjour. Voilà pour tout ce que Kumpum m'a acheté pour le Kassan. Ensuite, on a été à Carrefour pour prendre le vin, les biscuits. Mais Et moi je me suis pris des sandwichs pour manger à midi Bonjour les amis, donc là on se retrouve le jour du Kassan Ce matin j'ai été acheter quelques fleurs, je vais vous mettre les images des fleurs T'as bien dormi Popo Oui, très bien on va aller au Kassan. Nouveau vlog. Allez, c'est parti. Non, c'est bon. Makai Kongo Oui, il y a un petit peu. C'est parti. Voilà. C'est parti voilà Eh, papa, tu Oh J'ai fini de faire ma petite skincare. Oulala, là, là. là, ce plan-là est pas beau. Ça fait vraiment du bien de mettre de la crème sur soi, de se faire des petites papouilles. Voilà, je, là, je ne vais pas tarder à dormir. Comme vous avez pu voir, on est en période euh, de cassan. Ça veut dire qu'il y a toute une préparation. J'ai acheté en fait euh, les différents ingrédients qu'il faut pour la cérémonie du cassan. Donc, euh, je le fais à chaque fois, euh, deux fois par an, avec mes grands-parents pour Koum, Koum On va sur la tente, on va prier, on fait des offrandes également. On brûle des vêtements, des billets d'argent des faux billets d'argent et des faux vêtements aussi sans papier. Sur ce, je vous fais de gros bisous, une bonne nuit et on se retrouve bah, tout de suite pour vous. C'est parti Wouhou